Qui foure doit ne manger ou pas corriger l'automatique sous prétexte li pocogé l'esprit, ou mettre tonnes demain si Dieu veut, c'est sous table kay voisine li pral ou manger Laisse ça en tant que grand monde sans ou tout pral paret, oh voisine ou kone, ti moun se ti bet, mais arrange ou, voisine la pape jem accepte yon bêtise kon ou. Après 15 20 années, ti moun sa gay pou rivé l'école la même des fois li rivé dans parlement des fois pirède li rivé dans tête pays la volé et sœurs bien-aimé mais attention que des bêtises ti moun sa fait la caillou moun sou côté a pas elle. Mesdames, mademoiselles et messieurs m'a où ou koné, autorité les états-unis prend sanction contre un magistrat dans le pays d'haïti ils condamnent elle pour le un total 15,5 millions de dollars. Ti compares ça pendant que les magistrats les Iwa débarquaient Boule kay, touye moun, Bat moun, qui pas accepté avec façon la diriger. Nous préal présenter aux messieurs. Gentil proverbe créole l'a dit. Mal fini pa saute côté le sautie pour venir mettre pigeon d'ailleurs nan ça Frère se bien-aimé faut que moi mettre oh oh nous pas nouvelle bandi azam arrive kidnappé mon frère John Joel Joseph qui se juge Ikenson et Dumé moi ou comment yo kidnappel ou mettre rale les chaises nan commune Jacques Mel gros drame mes amis parents konne à qui est petite fille nous a en nou affaire on est à qui petite garçon nous a en bouche grand moune senti mais parole li pas senti c'est vrai que conseille par la loi mes frères et se bien aimé yon demoiselle qui gais seulement 19 l'année qui gais été yon petite ménage la débarqué par an fiya li rale après après yon discussion te ge ensemble avec ti fiya li prend ti fiya kay paran l li ale ensemble avec un yon groupe neg l'ai rive les filles yétifia. Ou pral temps de déclaration, maman. Moi invité, ou rale chèz ou chita confortablement. Fou konsami et pas pa ou rentre la ou se yon plaisir. Tout tripota y sa ou bon timamite Sans retirer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 Nous avons des chances présentées où ils ont un petit compte matin. Et compte ça, qui c'était En fait, si Haïti est la République dominicaine, il y un canard qui pone. Pour qui est-ce Merci à chaque fanatique qui t'a commenté. Ce n'est pas pour le canard, ni pour la République dominicaine, ni pour Haïti. Parce que le canard n'a pas un bon, mais c'est le canard qui pone. Un parti cric, crac pour nouveau compte nous gagnons. Waya, waya, en bas piquant. Waya, waya, en bas piquant. Pas hésiter à quitter l'élément de réponse par la dans le là Ça fait nous plaisir. En pile, en pile. Si la Kaye pa gen l'ordre, français et so bien-aimés, eh bien, en de yon pays, la justice pas si spon frappe autorité nous. Mesdames, mademoiselles et messieurs, Citoyen, ça wap bien. Avant de mettre même ancien magistrat, commune les Iwa qui condamné pour payer 15,5 millions de dollars pour violation de moun dans pays, les États-Unis d'Amérique. Est-ce que ces américain Je vais vous expliquer. Eh bien. Décision, ça, la justice, les États-Unis prend. C'est un bel exemple qui est capable de faire réfléchir ensemble avec tout assassin criminel, accomplice, cap kidnappé, Moon en dedans, pays d'Haïti. Monsieur Sila, ou Abgade, là, lire les gens Villena, un ancien magistrat commune les Iwa, qui condamné pour le payer. 15.5 millions dollar de dollars pour Doa Moon te en Haïti pendant l'été magistrat. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, vous capables de comprendre? Vous toujours fait mal dans le pays d'Haïti, vous pensez ça fini là? Pozo, Pozo, nan capable aller dans l'autre pays pour te plainte pour payer sortez faire. Pa penser fin lib garçon. Frère, bien aimé, monsieur qui te mené une campagne brutale contre opposants politiques, li yo, li touye moun li les tout en pilote. Eh bien les tout bien les trois citoyens les pendant yon les bout uns les tout-uns, les tout-uns, les tout-uns, les pas de les À chaque fois, de marché. À chaque fois, eh bien, uns date pour place, Yo voyez pour ça pour y ont l'autel. J'pense pas Boris si nous toujours expliquer ou comment nègre fait dans la justice. Qu'y ait des nègres qui font Zac malhonnête, ses amis juges lalié. Eh bien, y ont porté plainte. Pas bon c'est pas pa pressé voire plainte. Il a pressé voile. Y ont fait mandat, frézise. Notre tribune a là où a saisi le commissaire Wop saisi w avocat greffier tout net. Abdou non, c'est pas normal, nous faut faut monsieur payer pour ça le faire, madame payer pour ça mais pour qui pour tout tout, c'est pas vrai, c'est menti. Là wop expliquer sa vos, chargé avocat qui toujours dans la cour tribunal qui toujours dans palais de justice. Abdou non, ça pas supposé fait, ça c'est injustice. Nous faut mou payez pour ça le faire, c'est pour ça la justice là c'est ça bien aimé c'est belle bagay. belle feeling l'ont débarqué dans la justice ou elle porter plainte l'ont débarqué dans tribunal on parler ensemble avec le juge là dit mais sacrivo mais ça citoyen fort quand nous des fois ou paraît avec tout sens ou lui vulnérable lui victime elle dit non non non non non faut la police dégager le maire citoyen ça pour nous pour nous finir ensemble avec le dossier. non nous mettre calme, madame calmo la justice la poussa, ça là gérer toute cause écré eh, I love my country. Vous comprenez? Et bien, frère, c'est sûr bien, mais c'est comme ça. Oui, mais C'est comme si tout va bien dans ce pays pour nous toutes ces blous. Et bien, Madame, mademoiselles et messieurs, faut m'expliquer où les qui ont fait mandat et puis mandat ou nan mais on, juge la fin fait mandat pour petit comme pour faire mandat ou faire banda, ou coup grand qu'on nous fait banda. La fin fait banda, papa ici et puis coup y là. Et par la police qui tout prend qui dit il prend l'exécuter qu'il a l'oral dans commissariat. <laughs> hey, I love my country. Vous connaissez comme si la police accompagne ensemble avec huissier pour aller chercher moune, n'est-ce pas Huissier a passé, si son mandat d'amener, huissier a passé la police, monsieur vous êtes en cas d'arrestation depuis le 16. 6 tu comprends <laughs> et bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, des fois pas à même je n'y si C'est vous même qui prend si mandat ou le ou foure l'embarra ou, et puis ou allez dans le commissariat. L'on vous <laughs> dans le commissariat, dans le pays d'Haïti, on vous on dit le commissariat. L'on vous va dans le commissariat, on dit la police, mon mandat, est-ce que vous capable de accompagner ou arrêter mon monde dans le monde? qui se passe là, ça qui passe là, et pas de gaz. Pas de gaz dans la machine. Bon. Pas vraiment de machine qui est disponible parce que e, chaque nom point fixe et il y a fait patrouille. Mais pas de gaz. Si vous avez de gaz, vous êtes capable de faire diligence pour nous comment nous sommes capable d'aller ensemble avec madame pour que vous allez chercher monsieur. oh pas de gaz dans monde. on Ou pas de gaz. Ou pas de gaz, vous êtes bien aimé, puis vous Gaz, yon bon reg parol kembi. Ou nyala a di ou, allez de mesi diè ve ou a retourne. Est-ce qu'on comprenne? Le ou di ou, allez de mesi diè ve ou a retourne, hein? Eh? Ou bral chen yo? Ou nyala a le la kay ou a manda ou, an ba bra ou. Le juge la li même, la sorti, nan tribunal la pepa isen, <laughs> konti gon mwè di le juge la. <laughs> le juge la psoti nan tribunal la, koun là. Si son mounikone, il va dans coup de fil. Comment <laughs> est la papa dis moi qu'on fait des autres dans la ville. On Ou a pas pour la. On sait un tel tel tel qui plein de... Ou Ou tel en tel Ma tel Ma m'a tel tel tel faire tel tel tel tel tel avec tel coupable tel coupable. Ma tel Ma pareto! tel pa euh, tel parce que ou pas tel tel sa non pays? tel tel ou pa eh bien, dégage le contrat avec nous là. Ya, je ma sorti dans le tribunal, là, 4 heures. Il n'y pas un problème, non le kont, contrat là. Il là. a d'accord. Ok, Patizan. <coughs> Et puis, là, bravoche. N'est-ce que des ordres, n'est-ce que des ordres, là, là. Et puis, il range un papa pas ici. Et puis, il prendra un valise. Il quitte le valis, I, kite, tribunal. <coughs> L'elle quitte le tribunal, frère, c'est ça, so bien aimé. La mandale. L'el passe le contrat avec Tipi on tipe la getan la 25 000 goud nan 50 000 goud nan mel. Kounya la, l'el lage kob, la pa blie, le juge la fè mandat, souvent tout kon ba on date pour que ou retoune. On comprend? Et puis de ya, le dat la bra et puis juge la, revra date dat la. date la bra, chak dat la pi il pousse d'attendre, et puis hein? de temps en temps, il pratique comme ça, il Et puis, il va quand même toujours être la il est embarrassé. Et puis, chaque fois qu'il vient dans le tribunal, il joue une greffier ou bien siège qui dit, oh, le dossier, ça ne peut pas être toujours. Non, non, non, non, non, il faut aller au côté juge tel. Il faut ouais ensemble avec le juge là. Il faut venir avec tel le. Non, on connaît comment il y a eu borisite là. Il faut aller au-delà. Il faut nous gérer ça. Moi, va juste quitter le dossier non même. Bon, mon petit bail pour juste pou pour me laver, pour me laver ban yo, komprenne? Et puis tout bail à vous sous contrôle. Wap bail l'argent, wap dépense ou pas, j'aime gagner une justice. Vakabon, on a la machine à l'arrière. Ainsi va la République de coquins papa, ici. C'est comme ça, pays a fonctionné. Et bien, frère, c'est ça, bien aimé. Après, citoyens, ça yo fin victime. Y'a quitté pays d'haïti et bien, Jury fédéral Boston mettait lumière sous violence généralisée qui gagne dans le pays d'Haïti, gangs à tout côté, y a kidnappé Moun, etc. Eh bien, Moun sa yo qui était victime de yon campagne la troublaille de ancien magistrat, en ensemble avec 15,5 millions de dollars, dont 11 millions dommages intérêts punitifs. Et magistrat frère et sœur bien-aimé, actuellement c'est chauffeur camion lié dans sa chaussette, malheureusement toute toute accusation ça toujours comme ça. Avocat qui pas répond ensemble avec commenté après décision tout de suite frère et sœur bien-aimé, faut me dire plein de ça qui te déposé en 2017 aux États-Unis d'Amérique en vertu de tortue victime, protection qui autorise poursuite américaine contre responsable étranger accusé, exécution extrajudiciaire, ou tortue, le la justice dans le pays Mounsa a, a traîné. Donc, si nous devons trouver nous dans l'autre pays, depuis que nous loi qui permettent de traîner pe la justice, je traîne pour me faire une bonne explication. <laughs> Goncère seri de voleurs qui fin gaspiller l'argent ja d'un pays d'Aïti, a bien passé Blanc, mais cher diaspora, nous-mêmes qui victimes, nous capables de traîner la justice pour ben nos explications. Neglaté président, la 50, jusqu'à présent nous pas jamais ka, jam ka jeune explication, l'a bien passé dans pays blanc, nous capables de traîner monsac pour lever une explication explications. Caiblant parce le loi pour ça, hein? des décisions qui sont capables de prendre contre Mounza malgré les étrangers qui vivent sur territoire. Allez voir pour le président qui a gagoté l'argent Petro-Caribé, l'abdoumé qui le déposé. Et puis, je vous dis à nous quitter la marche bien, à l'aise. La boîte de crème glacée, c'est bien, à l'aise. comme si c'est lui-même qui était fait tout. Lui, il pour l'argent. Et puis, nous même nous avons à souffrir. Pas vrai? À la tracac pour la vie qu'il a Mesdames, Messieurs et Messieurs, victimes ont déclaré. Magistrat et condit un groupe de garçons armés, la caillou na yo. Bat yo proche avant yo te fiziel. Après, il te mobilisé de l'autre groupe. Batte de victimes qui pote plainte yo frère et soeur bien-aimé. Mounsayo qui tenait une station radio communautaire à l'époque. Une victime yo actuellement, il perdit piel. Et l'autre là. La, dans de le deuxième, il y a un magistrat qui le Il y a un incendie criminel. boulet plus passer 10 ki qui fait partie de l'opposition contre le magistrats. Donc, si vous ça là, ce pas n'importe qui. Si vous ça là, ce n'est pas n'importe qui. Vous êtes magistrats, ou faire la bote les chofe vous avez fait elle dit si pays a tape marcher dans normal c'est chauffeur camion tape jambe magistrat. <laughs> Alors tu un câble avec aiter, oui l'autre là la, c'est sénateur dans pays là sécurité dans aéroport. Elle dit si pays a si monde qui payé pays tête droite <laughs> si on pas de fumer trois jours avant dirigeant yo si dans servi c'est pas de caca calbas qui était là-dedans donc c'est se sécurité tape dans parlement pas tape foot si sénateur jamais dans la vie. Et puis, arrive dans l'autre pays, l'abdou li fier. Fier de qui ça? Ou te sénateur dans le pays ou l'al sécurité dans l'autre pays? Ou monte ka professeur, tu comprends? Éduquer les enfants, voilà. M'ka comprenne. Ou sénateur dans nan pays, oui, dans l'autre pays, ça sa 11 ou ka non bout de Et Et boufier, fier de qui ça? Avec di, si pays a tap marcher, faut qu'on comprenne. C'est sécurité au tapie. Quand on est dans le pays blanc, c'est 100 tapis là, quand on parle de la vie, sénateurs. Pour tes sénateurs, il y a un effort pour faire. Et nous sommes capables, frères et bien-aimés, la majorité des sénateurs dans le pays blanc, c'est les sénateurs qui sont capables de président. Mais les sénateurs ne sont pas capables de voter, malheureusement. Donc, frères et sœurs bien-aimés, pour finir, la décision de justice a fait un pile criminel dans le pays d'Haïti réfléchi. Si tout complice, yon pillé, kidnappe, torture moun en La Décision sa montre clair, la justice rend à yon victime, même si responsable nan al cache nan l'autre pays. Ou kite pays d'Haïti, ou al bien passe nan yon l'autre pays, Pas pense garçon, la justice pa ka arrive sur vous. Pa pense la justice pa ka arrive sur ou fin tout yé moun nan pey d'Aïti, et pou l'agé pio, pa pense yo pa, pa ka rive sou. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, tout jan de betiz a yo, joun e jodi a souwe la justice la tou nou pas patate, C'est parce que nous acceptel. C'est parce que nous acceptel. Si ke nou konne yon neg nan gang, nou konne neg la ap mache tout yé moun, la police arrête moun sa. Et puis, gon juge qui prenne l'argent par en bas, li libere moun nan di allez pa pèchanko. Et bien, jou vole sa tourne vin volon gren a fe nou, se ka juge la pou nou pour ke pou nou flambe grenni. Se grenni bat flambe ki fel de fon action kon sa. Li pa ka selman ouè la jan tandiske, moun sa kap tourne al emmerde population sa pagadel. Ou pas seulement la ou l'argent, mais la vie moun sa pagado. Ou se responsable la douane, ou pas seulement ou l'argent pour quitter cartouche, bonne katon katouche, ben kez passe. Ou pas seulement ou l'argent la, mais faut ou la, la vie tout. Le mou même moi se chef, moui konegou ajan kap fait aksyon, konsa, frères et se bien aimé, qui sa m'fou m'poum pou meto chita son tichese ki gen trou en bas m cherche un ti fil a ligature m prend deux au par en bas et puis m tordre là nan on sel font ti sac ki kon konn legon blad ki pété et puis rale pral bon blad boblade et puis wap fait tibou boulon marer les konsam met deux tibou boulons soti, et puis temps en bas m, m ballon n'aime serrer lui dit on faut quitter vacamon c'est grainon qui te manke serrer qui fait que ou ka quitter pile zan avec pile bala passer Mouna mouri toute la sainte journée, ou après, la mouye insécurité, insécurité, ou seulement ou la, la mais la vie moune pas intéressant. Fon six panne, ensemble avec vieille méthode ça. Si moune depuis pas de pile à caille, nous avons eu des fours, nous avons eu des petites choses, nous avons eu des choses, fait. Là, elle commence à fournir de dans le manger demain si Dieu veut. Elle prend le manger que les me rappelle, maman, tu as vendu de la frère et sœur bien-aimés. Maman, tu as vendu de et puis ça qui passait, maman, je suis avec mon grand frère, et puis nous avons mangé pain. Maman, je t'ai acheté pain et puis, pain senti bon, pain bien râlée, pain bien fait, Mais chaque grain de paix, la paix est ou acheter plateau pain pour 50 goudes. Et puis, frères et sœurs bien aimé, ou fait 10 goudes sous. Avec vous 60 penadas. Et puis, frères et bien aimé. moi, je suis avec qui a envie manger pain et puis, je me dis, papa, nous payan. Et puis, ça, nous, nous, nous, nous, nous, Comme Comme bien rale. <laughs> Je l'em niveau message boumoui. Piga, piga Ok, expérience. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. C'est ça bien aimé ça qui va le passer dans un Et puis moi ma frère, nous en train de nous mangeons en pain. Nous mangeons en pain. Et puis, nous quittons les pains comment les pains on t'chant du et puis en bas bien mou. Donc les pains chauds frères et ce bien aimé, obligé font quitter le froid parce que si ou al couper pain ça qu'arriver ou couper un pain pour vendre et puis en bas l'autre pain tout décoller aller ensemble en bas aller en bas l'autre pain vous comprenez Donc les pains frais frais bien râlé faut si faut que ou gagne un couteau qui fait pour pain même qui bien filé qui capable de couper sans faire dégâts Et bien frères et sœurs bien aimé. nous mangeons en bas pain là on moune qui vient acheter, mais il y a un plateau qui est déjà commencé à couper. Et puis, maman dit, tu ne pas comprendre. Le moune qui a pris un plateau, il ne peut pas avoir un plateau. Il prend un plateau, il mette sous côté. Et puis, il voulait l'autre. Il vanné mon nom, il là Comme il y a frère, moi même, et nous mêmes qui était au qui qu'arrivé côté pain et parce son doum 16 boquite tu sèmes si non pas qu'arrivé et moi vraiment vraiment pour faction Ah! <laughs> <laughs> eh, y'a beaucoup d'ya frères sont bien aimés dans le Seigneur. Adieu la vie ça. Maman dit nous qui est-ce qui ont un tout moun rete ou baga pali. Nou bebe chat prele nou. <laughs> <laughs> moun gebe moun son avec frère On y di we. doum moun sa. Nou te vini in vin pran pren pe pou nou ouye we. Nou sakap fè set kouan an kod ou moun ak bouch nou. Pou nou pa vin nan pe yon la. Si moun pa voye ou moun vin pran pe. Moun pa voye ou moun. Vine prendre un poupon, pigame où nous passer bord. On fait 7 quoi? On a cimenté. Pour nous e battre on est n'importe. Premier phrase c'est bien aimé. Nous commençons à faire seulement. Premier quoi? <laughs> Deuxième quoi? Troisième quoi? On a hm. fait quoi? On a fait quoi à bouche? Et où on fait quoi s'il vous plaît? Wap ne ça qui va le passer contrôler. Ce qui peut kwa. quoi Nous si je peux Et là, je me c'est 7-8 ans. Je ba an <laughs> e sais pas si je peux faire ça. Et puis, je me dis que je ça. me dis que je peux faire ça. ça. Je peux il dit ah, nous vivons manger mangeons bas en pain. Y'a corrigé nous, nous sans honte c'est dans nous n'a rien. Aïe aïe aïe phraseuse. Nous prenons pain. Eh, y'a bon nous pain ce jour là. Ah oh, nous mangeons pain. <laughs> nous prenons ma casque pour pas chapper. Depuis là ça. Si y'a pas avoir une pièce ça côté gamme marchandise nous pas et si toutefois nous on mou n'a pas centré sans autorisation, même si son lot bagaille t'a les cherché, et puis qui y dit, maman, même moi, je la patrie. Parce bah, que ça fait nous joies, Nous tout fait quoi sous bouche bouche Tout corriger. avait dit Vous avez pas faire des mais même si vous envie de manger, cherchons l'autre bagaille ou fait alfoure, non choses, l'autre avons mais pas quitte tentation, faut tomber et puis pour aller prendre ma cac. Et l'autre de maman me dit, la bateau ah, adje gasson, tout autre pour qui m'a dit, ou aller ma cac. En tout cas, mes amis, c'est très très bien que nous si avons dit, nous avons fait des autres pour nous apprendre à corriger. Et c'est ça que nous avons fait, le voisinage respecté. Respecte petit tout tout parce que yon pa nan ras ensemble avec Timoun et Timoun ap levé droite. Donc, c'est triste, c'est grave pour wèo fin grand moun. se kay moun yon pral korijo tandis que la kay pa ou se kade nou des autres bagay, vie bagay net kap passe. C'est si mes qui mene gros. C'est si vole qui mene gros vole. Donc, et se bien aime, sûrement magistrat c'est depuis là tout petit. Il a fait mon abus, il a fait mon mal pour jusqu'à ce qu'elle vienne chef. Il continue à trouver des parce qu'il prend plaisir dans ça. Et puis, pour ne pas d'accord avec ça, il est liminot. Eh bien, je ne dis à frères et sœurs bien-aimés, ou à conduire ou condamné pour payer 15,5 millions de dollars. Dégagez-vous, vous avez dit, grenons les dans pays blanc, il faut qu'ils le ou la façon. Mesdames, mademoiselles, c'est messieurs monsieur insolite. nous un monsieur aujourd'hui. Ou quoi c'est quoi ça? L'autre <laughs> de nek la vinil d'ou, oui. M'prepou mba ou tout sa ou besoin. Qui kote? Notre téléphone nek la dou sa meni, oui. Gassou. <laughs> la pek ou sa poul dou chéri. M'prepou mba tout sa. Mais mes téléphone n'abdi li pour que li ba ou tout sa besoin, oui. M'remi m'gonna qui te dit m'konsa, oui. Les pour la tête, frère et Bon, ou pour mou la tête, famille même, côté la prête. Manti ou quand on prend pour ça. Et combien de habitants qui vivent là, quand on le tout assez souvent là oui non plus, mais pour la Et la c'est la mais le téléphone, frère, c'est ça. prêt pour me baou tout son besoin. Mais avec qui sale prêt pour me tout son besoin. Son petit élastique qui m'a arrêté de sous le batterie. Et puis, quand il y a la frère, bien aimé. Deux filers, ça y est, elle relie dans côté pour prendre la batterie dans le téléphone. Il faut mettre le côté pour ne pas souquer trop et pour le peser sur le côté pour le limer là charge et bien l'a juste de connecté des petits fils yo frères et ça et ben bah, il juste connecter le notre petit panneau solaire pour prendre charge c'est comme ça et ben il me dit qu'on fait tout hein la nèg là dit lui le pour ba ou -pou tout son besoin mais à qui ça la ba tout son besoin et pour même l'avoir jour virer ou, ou d'amour ou fou ou elle sur facebook hein ou elle sur facebook l'a posté lit texte sous messenger voit petites photos pour et bah, que téléphone, ni nous le photo. C'est un qui fait photo et puis il voit Et puis, il y photo pour tomber d'amour en République Dominicaine ou le travail de madame, n'est-ce pas? Ou chercher 15 000 pesos <laughs> pour faire un vacabou entrée. là, il a Ah, ça, oui, il pour le barou, douce, pour tout ça Il pour le pour le il pour ça, pour vive qui vive qui Vive n'ay qui n'y a pas d'un coup. Ah, besoin. oublie, le moum dout La trak boule avec Haïté. Cha saute sous tête, li tombe sous épaule. Mesdames, mademoiselles et messieurs, ma fè ou koné, chien mou de li. Eh, messieurs sa va regarder la, oui, si kompè ça. t'et li la tête mon pika bien que ke moum moum gouti fon kabrit, eh, je me rezi, ça me va. Donc, si vous ça, c'est juge Ekelson Edumé, qui a été ne juge pas la certifié. Mais c'est ce John Joel Joseph. Et je suis un de Comme vous avez comprendre que a dit non, il y a des monde qui pas kidnappable. Non non non non, ne Faut pas ici le kidnapper. Eh bien kidnapping ça qui ki fait frères et sœurs bien-aimés dans la commune de Petionville, il y avait Masla, ancien président réseau national magistrat haïtien yo. Et eh bien frères et sœurs bien-aimés, ces nouvelles victimes face à insécurité généralisée et il y a qu'on diverses sources fait qu'on est dans le moment au tap kidnapping là il était accompagné ensemble avec madame petite et m'a rappelé ou nan jou passe yo, au CSPJ pas certifié dans le moment aucune information pour qu'on baille pour qu'on ait l'argent ravi c'est demandé pour marchandise alors des il qu'on a montré marchandise monsieur petit kobla et puis n'a pas livré li. donc Présesseur bien aimé, Fokmendou, qui a des mouns qui t'inquiètes, ça pas tellement déranger dérégé. C'est un cabri de Maso, même plus, même plus, même plus, Bon, en parlant de Petionville, mesdames, mademoiselles et messieurs, j'ai eu un petit mâin montré les enfants. Oui, machin dis-leur pour mon Petionville ensemble avec Kinskof. Oui, Zamyo, Pilbal, la traka pour la ve-kaiter, gadafem. Qu'est-ce ça Aïe, ça tire ces miens pour le moment là. On va aller. On va aller. On ça aller. On mais ça Et va aller. On va aller. On va aller. On va Mesdames, mademoiselles et messieurs, toujours dans ce qui est ensemble avec l'insécurité dans le pays d'Haïti. Moun Léogan, mauvais Koukong, après Neg Azam, fin de Plusieurs Moun qui sont dans dans la commune, le jour qui est 18 mars 2023. Eh bien, route nationale numéro 2 a complètement paralysé. Dans le souci pour moi de libération otages qui n'a pas ravissé. Divers machines avec passagers qui tapent port Poteau Prince qui a traversé pour aller dans l'autre commune, malheureusement, ils ont été bloqués dans les organes, entendent déclarations. Et quand on a eu de ils sont pour nous, les nous fait Nous sommes pas enceintes. Parce que y oui. Parce que, du matin, il y a h heures du matin. Nous ne pas pour Nous sommes là et nous Nous ne sommes pas en Nous ne sommes pas en le pays. Nous pas pas pour qu'il là. Même là on a déplacé la police à minuit, il a dit que nous la police. Est-ce que nous avons fait la Nous la police. la il y a quatre personnes qui ont kidnappé M. Matissan. C'est ça que nous qui étaient là, qui étaient là. Nous paraît la matin Nous avons un monsieur qui a dit chauffeur a la, de la an, nou, nou e, eh, chauffe a, machine dans la route. Depuis lors, jusqu'à date mais nous avons cette situation là. Nous ne pouvons pas dire dit un pour nous. là Jusqu'à présent, jusqu'à date. Donc, il y a quelques gens qui ont été kidnappés. Donc, nous n'avons pas un problème à ça parce que c'est. Comment nous avons dit ça sont une sorte de revendication tout, et puis qui, qui accompagne comme si il une solidarité. Nous-mêmes, nous avons que nous sommes passagers. Nous ne sommes pas dans zone, nous ne sommes pas dans corps. Ils so, ont considéré nous comme des gens qui va loin. Juste pas nous aller, puis demain, c'est bien commencé. Nous ne parlons pas quoi nous Nous ne parlons même parler avec nous pour nous dire, qui est-ce que nous allons aller Jérémy, mm. de où je vais aller Puisque c'est qui décide. Depuis à de... Je m'a dit que c'est suis... nous suis... Je suis... depuis hier. va voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, au des déclarations, diverses mondes qui tapent sauter dans l'ouest, qu'après entrer dans Jérémy, mais malheureusement, dans le niveau Leogan route la complètement bloquée à cause citoyenne. Léogan a manifesté, a fait man des libérations diverses, et eh bien citoyens, bandits, azam, kidnappés samedi qui était 18 mars, qui saute passés à la. bien-aimé, roi Vaudois ensemble avec Princesse Royaume Vaudois, qui c'est Nerland Saladin, et ensemble avec entrepreneur Jackie Caroli à 21 dans le cadre inauguration Royaume Royal. Vodoua voodoo dans département Sides, commune jacquemel mais ça étonné en pile moun dans cérémonie c'est se princesse là à genoux dans pied entrepreneur au lieu c'est entrepreneur qui mettait à genoux devant princesse là mesdames mademoiselles messieurs Jean que vous regardez image là là donc semblé c'est princesse qui t'a cherche une bénédiction homme d'affaires oh my god il y a l'argent, il y a le vaudou, Il y a l'argent, il y a les lois. C'est des bagages différents. Hein? <rire> Parfois, c'est les lois qui mandaient l'argent, mais c'est pas. Mais c'est l'argent qui vient chercher la bénédiction, non mais les lois. Voilà. Donc, frère, c'est bien aimé. Pour plus de détails, sous cérémonie, ça, je invité inviter autant de déclarations princesse là, ensemble avec Wavodoua Saint-Cloud. Carvel, depuis le moment de Carvel, ils sont des qui démontrent, démontré qu'ils sont des gens pour C'est un monde comme si qui était à la gouvernement. Non seulement il y a mais ils sont choisis, les esprits ont choisi. Et ils cérémonies, représentants de la République d'Haïti, national et international, comme les princesses qui ont il a été venu à parler sur la question temps. Des côtés que les gens qui ont toujours fait le passé misère pour faire des protestants ou des catholiques, bien catholiques ou des ça veut dire qu'ils sont bons problèmes Mais je vous dis, que je fais premier pas dans le débat CIDES, que je des temps royaux, royaux, dans le débat CIDES. Pour moi-même, c'est une joie pour moi, content, c'est un plaisir pour moi. Et moi, pour les plus tombé dans le pour qu'il parce que moi suis Et puis, chance manifester avec ma bien. moi, je suis en train mettre en train de me mettre en train mettre avec train et et et et mettre de il fait parce basket de et il connaît même si pas quoi et c'est pas ça, ça. Pas, bon. son paquet de bagages, il avait des l'autre monde toujours, il était campé avec Princess Lennon sens à tous les niveaux, vous avez dit, bon côté, et festival. Vous avez dit il côté pour faire fête, il a ça de l'eau, il gaz, il a nous moyen toute et tous les jours, il a là il arrête encore, il assister avec tout ça, son bagage il nous pas et puis, pour moi même, nous sommes fiers, nous sentim fière content que je vous dis a un grand monde qui n'est et il y a un problème en tout il y a un mariage il y a un enterrement, et ça nous là pour finir et nous même tout quelques protestants nous un problème, il y a un problème tout pour nous soit nous un ou il y faire un problème nous devons être pour nous nous ça veut dire pour nous, nous pas problème et puis aïe beaucoup pour Bézé Selan, aïe et Jacqui Kaouli, aïe pour toute mon équipe qui y avec nous et mesdames disent, tu prends par contre, et m'a dit, dans la classe, en avant, et puis, tête droite. Parle, ma qui lecture par rapport à la question de l'insécurité, par exemple, le médecin de ma qui lecture et sur question de l'insécurité de Bénin Bon, pour insécurité à lui-même, ça avons dit, question de l'insécurité, m'a dit, qui euh, bonne main la donne. il tellement bien, ils ne compter, ne pas répéter qui ne pas mais tout simplement pour essayer de pour les jambes, pour les suspens, pour il camper, pour pour il faut que nous Il faut que nous connaissions tout le monde, même si tout des matériels, nous des gens, des gens, Pensez pour ok, même Parce que les gens font des choses, ils vont faire des la pour Ils vont faire des nous. Ils vont faire des la de Ils Ils nous. nous. Ils nous. nous. Ils nous. Ils nous. Ils droit nous. Ils Ils Ils qui est en plus de bagage ou de l'eau. un côté qui est en céramique c'est parce que nous avons reçu la moune. Mais l'autre côté, nous avons fait l'ancier en terre, nous avons fait mais nous savons que nous n'avons pas tout Parce que après, nous avons fait baptiser la la gamme et l'autre qui va mettre là-dedans. Mais nous on veut faire tant ça dans un instant c'est parce que nous nous besoin de temps pour il y a des gens qui qui ne sont un qui ne qui normalement Moi-même, moi-même, avec nous avons fait Chita avec Jacques et qui te pile Non, ça, qui fait là. Et pas nous-mêmes seulement, parce que nous-mêmes, c'est le nous nous fait ça, nous faisons ça. c'est un moi-même, tout, qui sont en et, Jackie, lui-même, n'est pas, n'est pas dans mais, à et il a, pile, support, pour nous tenir ça, nous là. Et, nous, ne pouvons pas trop arrêter parce que c'est tellement, il y a un pile bagaille que, nous, allons jouer, nous, allons jouer, là, là, en pile, en pile, société ne tape danser, société, le frapper. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, t'as entendu des déclaration par un cesse ensemble avec le roi Vaudoua qui a inauguré le royaume royal Vaudou dans le département Sides, dans la commune Jacques-Mel. Donc, même que vous avez envie frapper tambour et les lois, eh bien, pas hésiter à entendre pour al Et Eh bien, frères et sœurs, bien-aimés, dans la cérémonie, il faut que moi vous et eh bien... Homme d'affaires, caroli te prend la parole. en t'as des salles dit c'est extrêmement important. Même je nous même des déplacements, on lui offre ma poule. Merci. Pour tout problème nous connais qui existe dans le pays, à partir de maintenant nous t'appelons avec moi, c'est que de répondre. On va se présenter. D'accord avec la situation. Et nous t'as des paroles précieuses à toi. Et nous sommes nous qui chita avec tout le monde et nous te connais d'oléans soi fait et vos douze ans, c'est pas je ça soit si c'est la première fois que j'ai essayé, même là-dedans, que j'ai accompagner les retours. Parce que nous, tous même si nous pratiquons pas pratiqué les mais nous toutes tous fait partie de la retours. Et c'est pour, pour moi que la princesse a fait tout ça. Tout ça a poser des questions sur le budget que nous dehors même si nous devons répondre. Et si c'était pour le budget, nous devons réaliser rêve Parce que nous avons toutes, nous, toutes nous, les difficultés qui nous devons insécurité sécurité pour traverser avec matériaux. Monsieur le cabinet de travail pour une construire là. je pense que si ce n'est pas de volonté si si on pas vraiment dévoué pour être atteint objectif, vous pour être créé, pour être construit et comme ça, bah, c est, c est, franchement, quoi c'est franchement pas de budget qui vous et construit. Mais et volonté à là et me pensait que je ne dit pas c'est à féliciter parce que et je suis avec l'autorisation, je suis de parler, et je ne veux pas que la parole, fier de tête. parce qu'en pile, il Il Y a pas de gens qui accompagner, il a gens qui a pas de amis qui peuvent faire autre Et pour que y en paix, je ne veux pas que ça finit. que un pour que tout ça voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, as bien, Carole, a entendu des déclarations. Homme d'affaires, bien Caroline, qui t'a participé à l'inauguration royaume. Vodou nan le pays d'Haïti. Matin mercredi 22 mars, cela, c'est à Glonange, Sonia Nelson, qui explique dans la presse, comment William Lube, qui mette fin dans la vie petite li, qui se Chilov Alexandre, qui a seulement 19 l'année dans la nuit de 20 mars, qui saute passé. Après, jeune garçon ça, li vit li, Chilov Alexandre, qui vécu ensemble avec William Lube pendant yon l'année et yon Mourir qui un yon timoun qui gagne seulement trois mois. Pour plus de détails, frères et sœurs bien aimés entendez déclaration maman Alexandre Chilov. Alexandre Chilov c'est un 19 ans. Il a fait 3e de Il est arrivé en pour le jeune garçon. de Et puis, il de il a il était à de Et puis il a accouché 29 décembre, il fait ses ans. il est a fait il Il Il bébé à la la il une là. chaque jour pour ça. c'est dimanche après-midi, les bébé Je suis la laver. Après les après ça, j'ai encore dit que je envoyé pour bébé, bébé abdommé à dit le bébé a pas un lundi matin. Je me suis dit non, bébé a pas pour vaccin on l'abdommé avec. dit que j'ai ok. J'ai dit que je suis là, non dit si on façon comme si on créé avec nous, victime. Je suis un peu pour et puis ils ont fait des choses. Ils ont dit non, la Moi, je suis je suis je suis je la vie n'est pas fini pour chérie. Il était au OK, pour relax. je me suis relaxé. Je suis parti Je suis parti depuis le temps. Je suis le Je suis parti depuis le temps. Je suis Je suis pour Je suis Je suis Je suis Je suis pour me Je je suis allé pour Je suis allé à Je suis allé à la pour Je suis allé la maison. Je suis allé à la maison. Je Je suis allé à la maison. Je suis allé à la Je Je Je je me Williams, qui ce que tu a fait avec toi Je me disais, le de disais, je me je je me si l'on a tirer un peu Il dit non, mais tu l'as vu. Tu l'as vu, tu sortir, moi je dis l'heure pas sorti, Parce que William pas pu venir devant votre lab pour m'ouvrir votre balise. c'est avec avait avec quatre bandits derrière lui. Il y Et puis il y a un moment il y a un bandit qui est derrière lui. Il dit, comment tu as tout tiré, non? Tire l'endroit. Et puis William dit, non. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, tu l'as entendu, il dit tirer. Tu l'as dit, quest maman Oui. Il dit, maman, qu'est-ce que tu as sorti et... et puis, c'est comme ça, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je puis c'est Et ça, je suis là, je suis là, Et suis là, je je suis et je je suis je suis là, à suis en bataille là, et puis si et, et puis et, monsieur... et puis voisinat, à et puis ça, on tire le poquissa et on ouvre les soucis comme ça qui avec Et puis même quand il y allait, on avançait sur Et puis on tirait un cartouche là. Tout le voisin on a dit avec lui et puis a de a mon nouveau dit avec je me je pas Je me je ne pas me dit, je Je me pas je Je dit, non, je Je me je je pas me le me dit, me ne pas je ne en pas avancer parce que toutes les messieurs ont tout monsieur et puis monsieur tiré derrière tout pour que mon pour les pas, pas avancer. Et puis je en de fait, là m'a en ma mais pas comment pas pour ont dit qu avancé parce que les monsieur yo rouler et puis ils ont des portes là avec les chiens je dis moi met avant la paraît dis -moi, madame qui côté. Je la chambre ça. William sentait avec lui. Il m'a dit oui c'est allé. Et puis il y a quelques personnes qui sont appelées Williams. Le téléphone pas de Il va voir Ça sans réponse. Mais il aucun bruit en Et puis la police fait intervention du juge de paix. Et puis il a un millions de Il y a millions. a un Il et puis Williams, moi encore, il prend la tête, et puis c'est comme ça, la vie petite, moi fini, et puis petit bébé avec le soukabon, non, à jouer, c'est comme ça, la petite, moi fini, vous vous dire. vous vous de vous amis, de vos amis, de vos amis, de vos amis, C'est vos amis, de vos amis, de vos amis, de vos et de vos amis, oui. C'est c'est vous infini c'est bon c'est bon d'abord, c'est bon c'est bon d'abord, c'est c'est bon mais bee, e bon hein, le c'est pour ça il moyen il tuer les ensemble avec qui est Pendant que vous faites tout le temps ensemble, un an nous nous pas de information, vous avez des discussions En lien qui était capable de arriver jusque là Je n'ai pas de discussion Sauf que il fait discussion avec les petits Et puis c'est comme ça que les Et puis les tuer Mais il pas de plus Depuis 5 février, puis il a pas -E de Lundi soir, l'homme messieurs ouvert la bouche pendant la nuit de bois pour aller avec lui. C'est comme ça, la vie est ce Alors, est-ce que y a effectivement quelqu'un, par exemple, ou voilà donc qui m'entendent qu'il y a ensemble avec lui qui fait jusqu'à ce que monsieur voulait pratiquement dans lui-même? Le petit peu non, monsieur dit que le petit peu non, c'est juste pour manger, car il tourner à Saravelle. Je leur ai dit il n'y pas de retourner. Je lui ai dit pas de retourner, il va dire qu'il n'y et puis, ma petite là, en septembre pour l'école. collège. Monsieur, que a pensé. Je dois après retourner les pour ma petite pour le retourner. Là où je dois pas plus retourner et pour ça, il fait fin. Il finit avec. Il finit avec. Oui. Quelles activités j'ai au lycée maintenant? Parce que Jonathan... William, disons, euh... il faut aller. Mais on dit, dans le moment où il y a des il y a des gens qui ont des gens Oui, tout le monde a des gens des Tout le monde a des gens. Dire, en des ont des des policiers non bon des Il des des des des des des et William il Il moi sorti je suis sorti, parce sorti. Alors, pourquoi nous et nous Je suis sorti, famille Williams? sorti, je suis Je et donc, qui qu qu qu message vous avez voué pour un peu jeune judial qui apporte une relation, qui peut-être pas qu'on a moune, qui apporte une relation? Je, mes m'a voué pour jeune yo. Ma, je yo, ça c'est un exemple pour toutes les jeune, pour y dans, avec le jeune de parce que, ça qui arrive chez là là il va arriver tout jeune. Mais pendant ce temps yo en l'élevé, nous avons conseillé yo, pour avec les jeune garçons, yo, où ça va arriver yo voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, au tapteur de déclaration, maman, she love. Vous capable comprendre, bagailleux extrêmement triste et compliqué. Mes amis, de nos jours, nous, j'en parle, au la, geti moun yo. Dernier moment y'a la, plus grave toujours. Pas de question, c'est petit fille, c'est petit garçon. Souvent, grand gens qui ont fait ap serre boulon ont fait des choses nan pa pote pendant nan ma Si mais gens qui ont fait des si les gens qui ont fait des choses, les gens qui ont passe si les gens qui si les gens qui ont fait des choses, si les gens qui fait les gens ti moun nan jusqu'à ce qu'on prenne responsabilité. Mais pour gon petite petite la sans avec un chef de gang li en a fait. Ou même ou ka victime. Ti moun na victime tout. Est-ce que vous comprenez pas certifié à 47 points jeune garçon mais. Li pas prend plaisir vinn menacer par enfant non, même pour blague non. va prendre plaisir ça pour une menace. Non, non, non, pas préchase du tout. Donc, souvent, pareil, on l'a garçon parce que c'est petit garçon. Et puis, s'entendent, ils entrent dans tout vieux Zach malhonnête en barrage, et puis, pour bail problème dans la société. Donc, petit si garçon, les parents, s'il vous plaît, les demandent pour que nous voyons -e sous tout. De. Pas de question, petit garçon. Mais il faut comprendre tout. Tant danger. Si garçon ka la li metel tankou ti si nan pokrabe pi, li nan group gang en barrage pa jam konnen selel boulet la pre le belle bos vin sauver maman dit te di wap man jem m wa konnen te nan gang gade ça ki rive chez love Mpakwe, maman ti fi a te jam konnen eleman te non ak konsa mesdames mes amis ve a ki moun veillez, veillez veye mesdames nous pouvons pas seulement le cœur et puis de et la doucement, souffrance là En tout cas, et moi souhaiter ça qui passe, pour que famille capable de jouer justice, et non seulement ça tout, ou jeunes, ou parents, pour que nous plus connecter ensemble avec Timon, pour que nous qui connecter dans la là pour nous nous redisons pour que nous ne pas arriver, on ka comme ça. Précesseur bien aimé bienvenue dans Haïti, la république des coquets et c'est celle qui au caprété. le volet. Quand dit ça, nous avons ça? Après nous, est-ce qu'on rappelait le dernier témoignage pour l'église ou l'assassinat Jovenel. Pendant pays, -là, -là, -là dans le pays de l'Oklat, jouvenel mou yus relève dans la télé. Il y a beaucoup de dans nos deux, ils dit bon, moi, je pas de dérive là. Je ne sais pas de pareil, mais. mais faire certains, il faut participer dans la pour voir la même. Ou te besoin de ma genou, ma genou. C'est où pour le faire. C'est l'humilité. Je me dis, monsieur, ça me fait président. Monsieur, je prête pour me 95% de pouvoir. Pas la pour moi. Vous avez que vous avez 300% pouvoir. Je dit que 95% pouvoir. Et je dis que vous avez 300% pouvoir. Non, mais je dit Gardez intellectuel, si elle paye, monsieur. L'expert, c'est un jour fort. Je vais diviser l'huile pour trouver le monde. Mais je ne sais pas. Quand tu es expert, c'est un jour qui a passé. Mais pas ici, nous bloquons un pilou comme ça. Elle a traqué pour la vécaillité. L'histoire devient la grande histoire sur le plan. Bon, pas la qu'on a eu pour moi. Ils me font 30 à 40 secondes de m'appeler. Je dis, où est le téléphone Je dis, oui. Le Président, c'est le un de comme je l'ai dit là. Je pas de croire que Moi, ma foi, nous pas j'ai parler de ça, de la question de ça. Je fond, fait, on appel. je l'ai appelé, tous les amis, la caméra. Nous étions ensemble. Je me dit, fait, monsieur, j'ai obligé mes présidents à mettre son speakerphone pour me faire reprendre le message. C'est ça, qu'est-ce qui était là Non, j'ai l'invité, vous connaissez. Je me dis, vous connaissez les grands ténors de l'opposition. Mm -hmm. Toutes les autres sont président présidents, et je plume avec Papier dans mes négociations, il y a des questions pour me poser. Et tout est oui. attendu. Quelles questions t'es posé Je dis, Président, tout est dissématé. Qui garantit que si au moins nous retractons, si au moins nous obtempérer, que nous marcher dans le chic là qui sa Monsieur dit, Je dis, je joue au rôle de l'avocat. Nous sommes de même côté. Nous ne pas capable croiser la position, mais je crois que pas suis de croiser dans nos dossier. Fais ça pour moi. Et il est entré dans le petit et j'ai dit, monsieur, uh -huh. nous avons deux choix. Sinon, nous n'avons pas accepté marché, Monsieur y a un problème violent. Parce que Monsieur monsieur a cou son problème qui est dans le lit. Et il a besoin de sortir, nous n'avons pas de chance de sortir. Et il me dit, monsieur, mais qui garantit en so, train puisque c'est l'international qui a Monsieur dit, on ne met pas là, il n'y a aucun contact. est-ce connaissez le passé? dernier appel, il a Monsieur finit de retourner. Dix minutes après, je vient de parler avec l'international. Je dis, tu eu le président au téléphone, C'est bien sûr, je vais toujours celui parler au téléphone. Qu'est-ce qu'il t'a dit m'di, m'di, mais, Ok, nous derrière ça le soula. Moi il dit l'opposition encore. nous que dit c'était l'ambassadeur. Moi démission au nom de qui est-ce que je parle Je suis encore de la au nom de toutes les missions diplomatiques. Pause. La plus importante. Sénateur, pause. C'est-à-dire le président Jovenel était prêt. Prêt. C'est-à-dire le, le, le, le problème. le problème avait pas envie, pas mal t'en, mais il était prêt. On, on est là pour parler la vérité. Il était prêt. Le problème n'était jamais le président Jovenel Moïse, mais l'opposition. Il était prêt. Non, c'est la vérité. Le problème est l'opposition. Le problème l'opposition. L'opposition, pas 40 ans. Il y pour moi ambassadeur. Il y a un qui a la base du problème. C'est en ce ambassadeur. je suis l'ambassadeur. Je les sections politiques. Je vais moi je rencontre l'ambassadeur. Je dit, moi sénateur, c'est difficile. Je me dis, il y a urgence. Je me Ambassadeur, le Il va lire. C'est comme ça. L'ambassadeur, il va lire. Dis-moi. Je dis, voilà, il y a urgence pour que je rencontre l'ambassadeur. Il va lire, viens chez moi, va dire. Et l'opposition vous cherche quoi alors, c'est ça le problème. Et je dis c'est ces gens-là, problème que moi, j'ai vu avec l'opposition et ni moi ni Kélibassie. Une autre petite question que me t'as même posée ou? Let's him, l'opposition, papa. Ici, poser la question, ça l'opposition. On t'a cherché, lis pas qu'on est. Hey! À la traca, oui, pour la vicaite, n'appee ici là. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, je fais une situation compliquée dans la commune Pétionville. Divers citoyens dans la localité Diègue réagissent dans la micro la presse pour expliquer comment la situation est. Je vous à attendre ensemble. la police les chefs. les le dimanche. Et puis. Je me quitter définitivement. Je me suis juste... Mmh. ...Fontiers tu... Combien de temps que vous étiez en retour dans le Parc Oh, moi, depuis 6 ans. Depuis 6 ans ouais. C'est la première ouais. fois que vous étiez en retour Moi, c'est la première fois. C'est la première fois, bon message par rapport avec avec Mon cher... Je dis de Je suis bien content de oui. interviewer aujourd'hui. Et... Le message que je voulais lancer avec tout Haïtien, c'est de prendre conscience. Parce qu'il ne a pas de nous, au profit de notre nation. Si nous faisons le c'est nous qui perdons, c'est pas nous qui perdons. Les gens qui sont soi-disant à l'état, nous ont souhaité me dire que ça a faire. un peu quand même. Il fait quand même, parce que ça a fait, à... eu, est à est a fait. un peu de le BCE. pas grave, non. Ils obligé obligés, Mais depuis le matin, je me suis levé, je me suis levé, je me suis levé, ça me suis levé, je ne suis levé, de me suis mais. Est-ce que c'est à cause des gens dans la ville là nous, je ne sais bon, pas, on ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne Moi-même, je suis 62 ans. 62 ans, je la tête. Depuis sous tête. Oui, la première fois, je suis venu à la tête. Je suis à la tête. papa. Vous êtes de comprendre extrêmement compliqué dans diverses zones dans pays. Si ce territoire perdu pour mini justice là, nan jou kap vini ou gen le se towa kap pays d'Aïti. Frase bien aime, bien vini na Aïti pays spécial, de baké, nan debake na commune kap haïtien. Wow! Ha ha! Nag non non! Hey! Frase so kade video sa! Video! C'est le bon moment! Yo! Est yes ma'am! Oui, yes ma'am! Ah, Faut non, non, non, pas son non, non, mais ça ne gna, non, attendez. En tout cas, j'aime toujours mes Haïti dictature, l'appel des anti-Haïti démocratie, la république des coquins, celle volée au caprété qui vivra verra, qui mourra cacara. Moi, je vous remercie parce qu'on t'a suivi avec attention. Merci pour fidélité ou à patience. Moi, je vous remercie pour la vie de papa. Parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou. bas la vie à la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes Foucault et nous dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine.